En fait, je ai j'en ai à même, peuple haïtien, dans le bureau de juge Walter Voltaire, qui a instruit le dossier assassinat le président Jovenel Moïse. Ex-DGPN, qui se Léon Charles, croisés ensemble avec Dimitri Erard, ancien responsable USGPN. Hey, peuple haïtien, vous avez causé pour connaître. Aïe, aïe, aïe, il une nouvelle pour... Fouko a préparé cause pour m'bral bo goûte. Parce que vous connaissez, ko m'pap geke pou m'tan manger kwit. Et puis pour m'bral goûte. Non. Mette si pois m'bral bon goûte. Glow aboui m'bral bon goûte. Avant m'touffe m'bral bon goûte. Et avant même separe chaudière, m'bral bon goûte. Mouche gon manje ka préparé la, range ko. chache ki ye ou, pareme ou, m'bral bo goûte. Ou m'trete là Maman Petit m'a racetti, mon cher, jean mondial Abdeoule la là, capable de gagner gros événement qui passait dans le pays Qatar. Depuis même avant la Coupe du Monde, on commencé, diverses révélations, diverses prophéties commençaient à annoncer dans le pays d'Haïti. Frères bien aimé, Jean-Bagayo est là, danger pour Lionel Messi. Eh bien, joueur argentin, gagné boxeur international mexicain. Camelo Alvarez qui déclaré, quand elle croise ensemble avec Messi, la batte li, bien batte. Pays Iran, bon côté pal, li fait koné. Si joué ou pas batte, les États-Unis d'Amérique, yop, yop tout tétan il a arrêté toute famille yo. a mette yo na prison. Et m'bakache di ou, Iran, allez côté responsable FIFA, pour poumande FIFA, retirer les États-Unis na compétition Cher, là semblait qu'il y ait des problèmes on quelques prophéties <laughs> madame mademoiselle et messieurs dossier l'éducation dans le pays d'Haïti sont casquette chinois mon cher c'est chaque jour <laughs> ministre l'éducation ministre l'élevage là lever les calculatrices li les bail combien pour senti moun l'école Combien pour l'école qui ouvre dans le pays d'Haïti? Actuellement, là, ministre est sous 35%. Bon, j'en la pas avancé là. Bon, l'école qui a fini ouvrir sur tout le territoire, non, moi, mais pour rentrer, peux pas ici. Ou pour aller image. l'image. Moi, invitez-vous à aller chez Chita, confortablement, vous pouvez vous ne faut pas rentrer dans c'est un plaisir. Tout tripota tripotes a bon le monde qui et sans mettre.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 Nous t'ai chance présenté un petit compte matin et compte ça qui c'était maman m ni, mais elle couvrit tout monde merci à chaque fanatique qui commente commenté réponse dans ce ciel en partie crack pour nouveau compte nous gagne papa m gagne un jardin il veut mal chercher son can m racher can pour te balil il dit me c'est pas lui mal me retourner dans jardin pour mal planter can là les m've pas fouti ou place là pas hésiter quitter élément de réponse pas la dans commentaire là ça fait nous plaisir en pile en pile Madame mademoiselle c'est messieurs Jean que m'était annoncé Léon Charles, ex DGPNH la, encore une autre fois te présenté devant juge Walter Voltaire qui a instruit aussi assassinat Jovenel Moïse pendant dernier moment ou là et bien journée aujourd'hui à même il t'a eu chance ensemble avec ex responsable USGPN qui c'est Dimitri Erard, qui a 16 mois en prison pour implication dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, si paroles montées, si paroles nous capables de rappeler dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Le président de la Kaeli, l'été fait minuit pour le tomber dans l'iné matin. Il était senti en pile katouche tap frappe fenêtre la kaili. Il était senti de yo agade non gris kout de balle, kout de bal ap chante. Eh bien rapidement, a pralera le téléphone, lire le Dimitri Era. Li dit Dimitri Era, genek capturé près la kayima, oui, dégage de ou debake. Dimitri era dit, monsieur le président m'a vini. L'Irele la guerre civile. La guerre civile, dit le conseil, monsieur le Président Pozo Mabvini. L'Irele le Leon Charles, qui se DGPNH, la, Fomdiou, DGPNH, dit monsieur le Président Fontitan Mabvini. Eh bien, le, le senti, sentit attaquer la Kaili pour tout bon. Dernier coup, de le président pral passe, bral relais par raison. L'bral dit par raison, yo attaque m'vin, sauver la vie, parce que l'on ouais, prend trop de temps. Et puis, pendant, par raison lui-même, l'étape sortie dans, et opération. Chevite l'homme, il sort tirer pile, coup de balance, coup de balance, c'est pendant la descente dans base, dans la et puis le recevoir coup de fil président, il tout casser tête, tout le relais chauffer, il dit contre la MPV, map débarqué quand président est c'est c'est bagarre difficile. Et puis, mesdames, mademoiselles et messieurs, pendant par raison, les map montées, les wadivers, bacop, a passé et les rivières, n'ont pas fou, pelle et qui sont à qui moun libre à le croiser, s'ouple libre à le croiser ensemble avec Dimitri, qui était déjà devant, rrrrrrrrrrr, les amis. Pointé puis s'entendait par raison pour dire qui a fait le il pas à qui est-ce Un président d'angé, puis c'est l'homme qui va couper les âmes s'entendaient par raison pour le passer par devant, les rentrer. Et pendant la prentre, li, li jouen Colombien yon mele ensemble avec Haitien, kap soti kay président. Soti yon tap soti, genye James Solage, kite gombegafon nan mel, ki tap kita pddi 6 opération DIE get back. pas avance, son opération DIE. pas avance ti monsieur. Donc rapidement, par raison, li même, ki sal pral fe, li pral fe back vraiment. Et c'est pendant la fait back, li ou de la, li ouè Dimitri rat la prentre. Ça veut dire, si di, si que par raison, kavin jouen Dimitri, campé dans Kafoua, c'est pas jour ni jour d'y aller, ils bel bout de temps. Donc les que li fait qu'on est, oui, li ils potkodo en mille, ils préparé examen. ça ça qu'arrivé, c'est toujours dans ma dans Le tel de camper Boca président. Oui, était là dans Kafoua. Même genre ensemble avec la guerre civile, la guerre civile quoi, fait qu'on est, oui, ou te kidnappé la brisa ou la guerre, au le te piole par Jamriff. T'as tandis que qu'aurait été tout près président. Il aurait été tout près président. Il aurait été tout près. Donc, par raison arrivée en avant, messieurs, pas oublier, l'école a sorti. Dimitriera prend direction Petionville, tandis que, par raison lui-même prend direction La Boule. Il passe pas en l'air, et puis le descend, li lui éteint, l'y La machine, l'apentre, la suivre, l'apgade au ok, cap sorti. Pas oublier, mesdames, mademoiselles et messieurs, selon déclaration diverses colombier donc, le que vous avez président, de vous, vous avez passé le y allé dans le palais national qui est installé comme président de la République, Juge Koch. Ok. Donc, selon déclaration James, ensemble avec Vincent, et selon ce qui dit dans rapport de CPJ, donc, Madame Koch a signé un document qui a sorti dans CTU, parce que c'est lui-même qui a le président pays d'Haïti après assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, qui ça qui le passer dans le dossier? par raison pral arriver rentre kay président rentre le rentrer et eh bien sans ensemble avec un petit garçon président parce que l'el vini le jeune Martine dehors a baissant a, a parler son mais le jeune de ti moun ensemble avec elle donc li pral prend ti garçon on li dit on an, entrant dans d'ensemble avec pour me connait qui ça passé c'est l'el rivé dedans li pral oué cadavre président parce que li pote quoi il pensait nèg yo kidnap président yo à l'ensemble avec elle c'est l'el rivé dans chambre là li pral oué que président coufataire a ben sol yo font tête ou pété, j'ai lui ou crasé le billet crasé. Donc je j'en ai aujourd'hui même Léon Charles ensemble avec Dimitri tu as une chance bureau Juju Walter Voltaire quand aussi assassinat président Jovenel Moïse et j'en que nous toujours dit pas Borisite Léon Charles grand pile question grand pile explication pour bail sous assassinat président puisque comment te comprendre il haïtien pour pas raison dans maté il saute coup de balle ensemble avec monsieur Mathis pour qui ça pour faire gaz passer et là que le soutin dans opération nan Matisan, vite l'homme a bail problème c'est même lui même qui encore qui monter avec heures il pourra le joindre aide de pour pour capable monter un assaut pour frapper vite l'homme et là il a dans so opération minuit pour le tomber dans président pour le reler et -el la prive en donc faut monsieur dit qui ça au en qui ça au ta manigancer en barrage pile question pour yo répondre ou pas chef police et puis mon président assassiné dans une situation comme ça et pour même pour mon n'ab garder ma yon. non non non pays sérieux les gens le supposent en bacode il est supposé en faut me dire nous ça clair parce que ou pas ca chef police pour que assassinez mon président comme ça comme ça et au chef de police là, action passée ou au en dernier. Oui, donc assassinat président, capable de dire, Leon Charles font gros travail parce que si que nous parlé des dossiers assassinat président Jovenel Moïse, jusqu'à présent, c'est parce que l'ite était pied la terre, était passé à l'action il a arrêté Colombien. A. Mais côté bagaille au pisérie m'a Leon caché douleur Charles c'est pas dans au son kote le tapier en attendant la répondre question la justice sous dossier assassinat président ça nous souli. donc frère et sœurs bien-aimés moi souhaiter bon jour lumière fête malgré nous pendant dernier beau mois comment nèg a bataille pour casser fait couvrir ça mais, Jovenel Moïse te déjà parle yo, li son zo poisson qui croque dans Gojo. A chaque fois, monsieur a Apese couvert dossier assassinat, eh bien, tant que a tout fait, la pourri, la p'senti en banéo, tant que a avili, puisque Jovenel Moïse, avant même li, avant même y te monté complot pour y tout il était déjà parle yo, la p'senti dans Gojo, il pas facile pour y descendre. Même si, avant c'est Monsieur Saou qui a fait promotion pour banan, à la fin, y banan n'a trop pour y croque dans Gojo, et même journée jodia, y vingon vin zo poisson, qui koke en trave, donc bagay la du pas ici, souvent le wap manje poisson ensemble avec banane l'oprenant nan son bout, son bout de banane ou descend et bien journée jodi ya, banane coque en même tatou, zo poisson en koke nan gorge mesye yo, yo bakon qui se pou yo rele, actuellement la Mesdames, mademoiselles et messieurs, Femdiou, divers citoyens qui font partie de gars, qui sont organisations, groupes d'appui, rapatriés, réfugiés, accompagnés ensemble avec quelques militants politiques, qui ont organisé une marche pacifique sous place Constitution Chant masla devant l'ambassade de la République dominicaine dans le pays d'Haïti pour dire non à mauvais traitement, à un racisme, autorités dominicaines envers Haïtiens. Fait, pour plus de détails, à nous suivre, reportage ici-là. Si bon, les Dominicains, nous sommes là pour maltraiter, réprimer, faire violence physique, humilier, lapider les compatriotes haïtiens, comme si ce n'était pas mon monde. Les vidéos sur les réseaux sociaux, les Dominicains, maltraiter les Haïtiens. Nous nous parce que une réponse nous ici? mal ça Parce que ça, ça nous dit nous ça au Et moi-même, tout le sur territoire, nous Parce que ça, c'est nous bataille pour nous devant Par rapport bataille nous avec ce que nous avons de Nous Nous sommes pas Nous ne pas Nous pas Parce que nous C'est nous parce que son frontière c'est même deux pays qui se situent même côté. Son dominica a pourri, il a à Haïti tout. Son Haïtien a ils à ces domaines. Parce que son mal que toi Haïtien, côté la ville sur le territoire dominicain. On se bat la main. Nous avons fait une réponse promotionnelle. Nous avons fait une ambassade. Les Dominicains n'ont pas de décision. Nous-mêmes, nous avons avoir une réponse. Merci beaucoup, c'est Madame, le monde aïtisé dans ce domaine. Dans le marché, on a l'élevé en bas. Ce domaine, Pétionville, on a dit Aba, tout sac, raciste. Aba, tout forme. Le... Je voulais renoncer à toute caution complètement raciste, xénophobe, le gouvernement dominicain a instauré le régime Abinadella contre les migrants haïtiens. Il n'y a aucun pays sur la terre qui ait droit à faire des sur le monde parce que tout simplement la ville est en situation irrégulière sur le territoire. La nanel, comportement yo, pas dit à Binalèle, il n'y a pas bon pour l'image de la République dominicaine, il n'y a pas bon pour la dynamique de solidarité. On a construit l'OTAN en deux peuples sous-înéa. Il n'y a pas bon pour les relations nous-mêmes, dans l'APK, dans CRM et dans toute notre organisation. Qui à militer pour une relation entre Haïti et la République Dominicaine, depuis millénaire de temps, pour pratiquer ça nous Deux peuples qui partagent Même si les mêmes idées, ces deux peuples frères, c'est deux peuples qui toujours fait preuve de solidarité. Nous avons dénoncé le comportement raciste, xénophobie, que gouvernement et, et néo-fasciste, qui vient d'être tête dans la République Dominicaine, a fait contre nos compatriotes, nous, dans le pays d'Haïti. Nous pas dit que. Le gouvernement dominicain n'a pas de politique de migration à la CAILI, mais il faut respecter la dignité, il faut respecter les droits, il faut respecter normes internationales, faut respecter les conventions internationales qui disent comment protéger les gens. Et nous ne pouvons pas respecter les femmes qui ont violé les gens. Dénoncer cette situation sa, et nous profiter de tout pour nous dénoncer le gouvernement Ariel Henry, qui est un gouvernement de facto qui passe par la petite porte. Nous ne savons pas de responsabilité pour gérer le pays, de pa engagement. C'est ça fait nous là pour nous demander de gérer. L'État responsable, il faut qu'il y ait un gouvernement qui capable pren so e, so bon de prendre le pays pour mener, pour diriger le pays dans la dignité, pour qu'il y ait la vie, pour qu'il y ait la manjaille, pour qu'il y ait l'éducation. Jusqu'à présent, l'école a prouvé en 4 minutes, l'école n'a pas attendu. Jusqu'à présent, c'est pour ça que l'école est. Pendant ce temps, grâce à monter, la population n'a pas amené à l'école. petite dit, Il faut que l'État grand Nous ne pouvons pas comprendre comment on ensemble de monde. Il n'y a pas caché un pays et puis il y a pays en otage, gang il est en train de et e, virer l'horloge de peuple chaque jour. Et en plus, nous avons un a fait sur les gens. Et nous avons tout profité de dénoncer ça qui a fait sur maquille. Noël, qui est un homme qui a défendu la dignité haïtienne sur frontière Nous avons un Et nous disons que mémoire de Noël n'a pa pas passé pour blague. Et nous souhaitons pour la population qui est avec mobilisation. Ça, c'est un château de Merci. Pas de problème, moi je comprends. Moi je comprends. Mais ça que je veux pour tout Haïtien, retirer la caillou, s'il vous plaît. Si ce n'est pas tête nous en victime, allez devant l'ambassade République Dominicaine en Haïti, pour faire qui ça Pour faire qui ça Est-ce que ça va le faire, vous gardez nous, yo, gens? non ça <laughs> va pas le faire regarder nous puisque c'est pas journée aujourd'hui genre de bêtises ce fait c'est pas journée aujourd'hui aujourd'hui il a maltraité frère c'est pas journée jeudi il y a nous c'est pas journée jeudi il a nous il y a cassé zone nou. nou, nous il y a tête si nous il a nous tête en victime eh bien nous identifier problème nous qui est-ce qui la cause n'a qui qui est-ce qui peut vivre dans le pays Les gens qui empêchent nous nou vivre là. Gentil petit proverbe créole l'a dit, c'est empêcher le caca. Les gens qui empêchent nous vivre. Je ne jodhia, non. Parce que les gens qui ont fait des dit les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont qui ont fait qui ont dit. qui a ton pense y a plus bon côté nous, ambassadeurs, a, a plus sale pour tes messages, pas nous faire revendications, nous passer au lieu de pays là. Non, mon cher, peuple ne faut pas ici, tête nous en On ne casse tête nous, casse tête li tout On ne peut pas On ne vole l'argent nous, On ne peut pas l'argent. On autorité les Bon, si le groupe mouna paya, ki kebe paya en otage, prena yo en otage tout, on va gagner qui clair. Nous playons trop. Nous manifestons trop, nous l'héritant pour commencer passer à l'action. Et dans l'idée passer e li à l'action, nous venons ensemble avec l'idée ça sous table là. Et nous louons nos démarches actuellement là, c'est dossier pétition, on peut pas y Mande ensemble avec autorité l'autre pays qui prend sanction les dirigeants vicieux vendent les nous pour yo, ou déporter Madame Mac Petit, toute famille déporter toute génération honnête. Parce que c'est parce que on joue nos côtés pour que on mette Petit qui fait capable de choisir maltraiter nous comme ça. Faut nous commencer à passer à l'action, à le manifester. Nous ça va pas marché. À chaque fois nous faisons la situation en vie plus compliquée. Donc je dis aujourd'hui, c'est moment pour nous passer à l'action. c'est pas moment pour nous faire des petits pancats. Les gens qui ont des problèmes, les gens qui ne font pas vivre, les gens qui ne font pas manger, les autorités qui ont volé, qui ont financé les gangs, les marchés nous déboîte, les gens qui ont fait nous crier, fait nous crier tout. Les clés dans la Bible qui frappent par l'épée périra par l'épée. Nous ne pas à notre propre pays, nous nous pas à vivre toute journée, nous ne nous pas à comporter pas peine, pas des non, non pas nous pas qu'on ki moun ka victime, victime moun nan tout. Non, nan pas si nous rivez la, nous pas que une nous rouvez pas la situation. Mouye bouke we moun yo a pleye. Mouye bouke we style de manifestation sa yo. Monte de son, fée soleil bouler nou anye. Li la litan une pou nou atake louga ou il a le temps pour marcher sous l'ougaoua. Gon série de nègres nous mette dans le pays. Oui, quoi, ça, il force à couraille. Mais pensez dans la tête, il y a mauvaise pour le pays. Tête ça, mal pensée. Retirez la tête ça, mettez le sous côté, mettez l'autre tête dans la ka bien penser pour le pays. Yon y a simple, yon qui ki simples, qui C'est ça que fait. Les moun ou an an mette décision pou bloke mdi bravo opération l'ok frontier. Pendant n'ap l'ok frontier ou bien n'ap lève barricade qui te nan porto bresse nan 4 kwe villa nan mette le sou frontier. Et bi deye barricade la an al planter la te. Si span comporté nou en victime. Woy, kade, amre, pi. Non! Si span longe bol ble ou devant moun. Chita la pleigne pour moun na nan piti ou se mal ou à vin pi mal, ma resenti ou, ou identifié problème, mache sou moun kap formal la. Un l'ouga ou a la ansam avou, ou refize marcher ensemble avec ma ou, tout, file le débat pou al korespond ansam avèl, et pou la ou ap la priye, la priye pou faire qui ça Bon kon luga ou a. Esse nan problème ge avec avec nation sa, kote pou nou passe à l'action, nou chita na la priye. Kote pou nou la priye, nou passe à l'action. Non, bagay yo pa ka fête à l'envers. Même j'en nou te met gren nan deren nou, nou fè 3-4 mois, nou fè 2 ans nou lo ok kon pey pou nou te tou yon président, j'oune j'ou di a marre senti nou pou nou fè peyi tout. Marre senti nou pou moun kap kouri kite peyi, ya pou yo kapabre te vivre dans peyi d'Aïti. Parce que nou te di se jovenel ki pat bon, se li même ki tap tout pisi, se li te vole, se li même ki te met système. ba vrai. eh bien j'oune j'ou di a marre senti nou pou nou fè peyi nou. Si span pleinet m'a toujours dit nous ça s'il de manifestation ça ou ça pas petit merde fais le jeudi oralenti demain si Dieu veut prendre la politique toujours donc l'essentiel nous identifier problème nous connaissons qui monde fait nous mal marcher sous monde qui fait nous mal en tout cas c'est un conseil bagaille red Gros prophétie annoncée pour coupe du monde avant même l'été commencé. rappelez-nous gagner lova tous qui hein, te fait connait pendant un moment coupe du monde là pour gros événement qui a passé. Et Jean Bagayou, Abdeoule la, Pepa ici, m'a senti, m'a senti limier. M'a affrontement qui a fait. un pays Iran qui menace pour mettre toute famille jouée dans la prison et maltraite. Si vous ne vous comportez pas bien, avant le match commencé et dégagez vous pour battre les États-Unis. Si vous pas battre les États-Unis, le café déjà déjà coulé. Pays même demandé pour FIFA, retirer les États-Unis dans la Coupe du Monde. La Fédération Football Iranien a critiqué Fédération Football les États-Unis qui affiche le drapeau sans emblème islamique dans le poste sur Twitter. Mais pays y avait des petits détails. Il n'y a pas de race. Les États-Unis bougent, ils ont vu de près et de loin. Mais nous même n'a avons fait sous-sous, n'a avons volé, n'a avons boité, nous avons craqué l'État, N'a travaillé pour ne pas de 25 ans. Tout si détail ta, un problème yon pa mette seulement. Nan yon pos yon te fait oumande pour retirer l'équipe sa, retirer s'il vous plène en mondial la parce que li pa respecte. Al pou la vikai te, non ge kote pe pa yisye moun remèbe yon, ge kote moun ap travay pou fiette yon, yon pa nan ans, fon nou kounk sou sa un boxeur international mexicain qui se Canelo Alvarez bon côté pal, déclaré côté le joueur Messi là qu'elle la battre bien battre dans le Jésus C'est pour Messi prier fort pour que lui pas jamais ensemble avec lui Mais depuis il croise ensemble avec Messi la bat, Messi bien bat, parce que ke... Mais si t'es poussé au pays Mexique à pied pendant équipe Argentine n'a pas fêté la contentement ou au t'as célébré une victoire sous Mexique. Donc eh bien Boxer a dit mais si qu'on s'a prié mon Dieu pour ma jambe contre avant parce que depuis mon contre avant ma ou bien cassé ma bateau bien bat, ma faut apprendre respecter Pays Moon. Donc, mais pas ici on capable comprendre. Pendant nous-mêmes n'a pas fait entrer, n'a pas pu quitter pays nous, n'a pas voté sénateur Kakaoué, n'a pas voté sénateur Resta avec, n'a pas voté tout vieil rabashib était dans tête l'État. Eh bien que notre pays même pour petit c'est bagaille monti ce gestion l'autre fait pas la pour ensemble avec pays Il est prêt pour yo condamner est prêt pour yo passer à l'action tellement yo reme pays et tellement a travaillé de jour en jour pour faire l'honneur pays Mesdames, madame mademoiselle ces messieurs et bien insolite nous pour journée aujourd'hui vidéo ça on regarder là son dame qui sortit brésil oui qui débarque les états-unis et puis cap essayer expliquer que mbé haïtien yo accident le fait comme accident fait. franchement peuple ici i'm feeling the message that senti feel that i'm going to make an accident and follow us together are you okay i'm okay Death nice no no no no good i'm sorry this way i'm trying different i'm trying different i'm put this way so what happened so you got into an accident no that's when no walking no walking i'm stuck <laughs> Je ne sais pas si Je ne sais pas tout vous ici. Mais traduisez-vous pour moi dans les commentaires parce que je ne pas vraiment. comprendre notre L'essentiel, des mots accident très bien. Son dame qui sorti Brésil, qui fait qu'à aux États-Unis, qui a défendu après un accident que le fait. Mesdames, mademoiselles madem, et messieurs, Dieu seul, civil. Dieu seul, civil, comme dit, c'est un professeur souvent qui compte sous masse Eh bien, citoyen, si là, frappez République dominicaine fort, il fait qu'on est dominicain, papi qu'on lit passé haïtien yo. et aussi porter un pil gang dans le pays. Pour plus de détails, on entend des déclarations, prof, si la historique qui est important et nous connaissons haïti avec la république dominicaine chaque jour au lieu dans, quatre, les 10 dans le cadre de la 10 de travail là okay. yeah. et qui au lieu par pays s'aille nous connaissons que ça va passer pendant Pas l'occupation américaine et l'occupation anglo dominicaine haïti et qui bas chaque pays, a eu lieu les pays. Nous la de ça, est qui a eu lieu les états-unis comme pays et pays nous par le nous connaissons c'est la république dominicaine qui basse être plus saison et qui est plus moderne je vais choisir Haïti comme mendeur pour marcher. Je vais regarder 400 000 travailleurs haïtiens qui vont quitter Haïti pendant la période d'occupation, car le République dominicaine à Kiba. Et pour employer les capitalistes espagnols et français, américains, et venir installer la capitale dominicaine. Et je vais regarder que les gens qui sont racistes, et ce qui me doit en même temps, tous les gens sont petits haïtiens, ces petits chevaliers. Et monsieur va entrer en Espagne, va le prendre une équipe bousin pour tuer et pour blanchir la Dominicaine. Mon Dominicain c'est tout le monde Dominicain, nous avons été sous base raciste ultranationaliste. Chaque coup, la République Dominicaine en crise économique, il va carrément pour la raison du peuple, il va servir avec Haïti comme bouclier pour résoudre les problèmes politiques. un gouvernement externe doit être ça. Le gouvernement Lesco et divallier qui va signer des contrats avec Haïtiens pour faire une bataille, c'est un gouvernement de droite qui a servi les pays américains à l'époque pour créer une grande usine américaine pour permettre de faire des profits dans les 4 44 aux États-Unis. Il va être un médium Haïtiens. Contexte ça qui a passé. Si. Et tout le monde, en 1937, il vient massacrer, il vient tuer de milliers haïtiens, et nous avons contexte historique, ça mm. de Haïti, la de Chou, la pas intervenu, il intervenir il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il il pas et nous et et Dominique a profité, fait exactement toujours Et il y a des choses qui là. Et il y a des gens qui Et historiquement, Dominique a dit qu'il n'y occupé la République dominicaine. Et en plus, a y a des Et avec les Non, non, non, non, non, non, non, Ça veut dire pour l et nous devons nous que l'Aïtien Nous devons le régime de dictateur face à l'enboche. Nous devons soutenu, tout le monde, et nous devons nous soutenir le gouvernement haïtien et historiquement la vie dominicaine en tout La vie dominicaine se fait plus pour a question virus. La vie dominicaine, ils sont économies volatiles, ils sont économies chita-soyennes, ils sont monopéties des sites, qui chita, on appelle le touriste, et je ne veux dire que Dominica n'y a pas beaucoup, c'est Haïti qui est venu. Malheureusement, nous avons ailleurs qui est imbécile avec André Michel, avec l'ambassade dominicaine, qui ne peut pas comprendre rien dans le cadre politique mondiale Jean Dominicaine, et qui partage si il idées avec nous, qui ont des accents nous, et nous avons hier et pour permettre que Dominique fasse un scope. Et nous pensons Haïti, avec Haïti, c'est un nom, mais je la République dominicaine. Et le jour Haïti reconstruit l'économie, c'est tout, la production économique nationale, le produit dominique n'est pas capable Parce que c'est que Dominique a fait Haïti, pas un pays qui Ce n'est pas produit qui, qui, qui correct. est correct, ce pas un produit qui est normal. Et nous connaissons l'État pour nous définir. Ou l'État. Ou l'autre pays. Qui nous a L'État et mon cas contre l'état pour la hauteur nous connaissons quelques-uns depuis de vingt ans la rue dominicaine une élection de veut même gant tout ma présidente 400 millions c'est gang de la vie dominicaine d'après FBI d'après la poubelle c'est ça c'est que la rue dominicaine qui n'ose pas pour creuser pas beaucoup même je creuse des dilations nous connaissons qui projette malisteigne pour prêter mais ils ont comme la rue dominicaine qui est installée gant tout à dominique pour creuser pas de pays et puis pour projeter là installer gant non pas non tant pour creuser pas beaucoup pour creuser président parce que président fait mieux et bien pas mon quoi c'est mieux on dit et il tocala Nino Nino Komba et ça fait classe moyenne Tiboua pas comprendre ça. Il y a les Dominicains et il y a mourir, il a perdu tout bien. Et même Italiens, ils ont massacré. Et il très nationaliste capable pour pas gagner. Et me penser pas porter rien, nous les Asis prend décision. Ils ont acheté 6 avec la République Dominicaine. Et puis qu'on partenariat avec la République Dominicaine dans le commerce, c'est les États-Unis. Après nous se décision c'est nous-mêmes. Et les États-Unis paye 100 millions de dollars chaque année. C'est les Azines, c'est même 2 milliards de dollars dans l'économie, surtout dans le secteur touriste. C'est une économie qui dépend de l'Asie, qui dépendent de, de, de, de multinationales. C'est pour une économie qui est réelle. Les journalistes décident, par exemple, mm on -hmm. a l'élite de la dominicaine, pas acheter pour la Dominicaine, pas la République dominicaine. Et on va nous garantir le pays des Dominicans, je suis à quel point tout ça. Déjà acheté. Et nous pensons sur l'autre vision, sur l'autre politique, et nous pensons, que vous ai dit avec nous, je vais massacre faire tout, qui est important tout. Nous connaissons un jeune, et nous connaissons la médaille ici, avec CIA, et tous les peuples, pour pouvoir filer réel, c'est pour pouvoir. Et moi, c'est tout le contexte ça, nous même nous, nous sommes questions sur la République Dominicaine. Les dominicaine, c'est deux peuples, deux peuples près, nous tendance il extrême droite, chaque coup dominicain, nos situation, Et pareil qui dit, nous, education dominicaine, par éducation de qualité. Et un gars de de développement humain de la République Dominicaine, ce n'est terrible. Le développement humain la République Dominicaine va résister à une région, comme nous ne pouvons pas régler un là qui fait notre déception de la République Dominicaine. Et nous avons eu un haïtien de tout le monde. Parce que en 1937, l'air fait massacre de ces études haïtiennes. Je saisis bien, je bien prendre un exemple il y a des qui ont volé les machines, ils ont les caillots. Et même Binadel, ça, tu as demandé de l'acheter. Je vais prendre un c'est une autre qui a été construite la République Dominicaine. On comprenez ce qu'il fait les va faire un autre qui a été fait. Si vous avez un peu de temps, vous, vous avez une immigration, une immigration, une immigration, une immigration, Et je ne sais pas si vous temps, Et avez un peu et, et, et, vous avez ça, un monde vous avez vous avez un vous avez un vous avez pas vous vous vous vous vous vous Niveau diplomatie. Et moi, bon, c'est le professeur Amigade qui dit ça. C'est deux pays où vous bon diplomate. C'est la République dominicaine, c'est les États-Unis. Parce qu'il y a la contexte historique face nous-mêmes avec la République dominicaine qui ont à la tête de l'État qui été occupé. Et puis, c'est vraiment vrai, c'est le coup mental parce que l'espace a tourner Et jusqu'à ce que vous mettez des tête de l'État qui a été République Et moi, c'est dans toute l'histoire de ça nous-mêmes qui avons fait politique nationale et internationale, nous disons pas ici une mobilisation contre raciste et contre les vieux bagage de L'économie dominicaine ne dépend de Haïti. Et même question éducation de dominicaine, c'est Haïti. question linguistique, la question touriste c'est Haïti qui traduit. C'est mon peuple qui a l'école d'abord. C'est mon peuple qui l'école. Et dominicanisme, son pays postulé, si mon 10 ans et après 70 ans, son pays qui a un bordel, un bordel de l'économie. C'est pour économie qui a son bagage. Et pensez, quand vous menez militaire, militants de gauche tout-même, nous allons faire démagogie pour nous montrer la conscience, la formation, la gouvernation, pour nous prendre l'État, pour nous changer l'État, pour nous et la discrimination quatre en par rapport professeur ah bon nous ça il non excellent expliquez parce que dossier moun rale li devant li ou là ça ou là la Piconlioula, li ou la investi la kayo? Piconlioula, li ou la kite la kayo pou en securite nan, nan lboure la kayo? Picon li ou tout journe, immigration ap touye nou ap yon pramase nou pou yon deporte nou? Picon li ou la route la kayo? Picon li ou la yon tout bi l'état l'école a fonctionné normalement? Donc sa picon li nou, itil nou la. Explique moui Aïsie, Aïsie picon li nan ki sa! Des fois mesdames mademoiselles et messieurs, gon série des moun yo di, "Ah mon sè aussi intelligent, intellectuel de what Intellectuel qui ça Ou intellectuel ou fait master, doctorat, patati patata. Garde nous prend tout grade qui gagne dans Haiti sous la terre puis est tapé ouais. Non, bon mon silimnya parce que des fois gon série des moun qui viennent ka expliquer gon des bagages, on dit "Mais ça que passé moun nan comme ça." Là, b'explique un bagage mon wel pas semble avec ça là, il dit li pas semblou, nou pi kon li et pi la kaye nou plein gang comme ça nou pi kon li et pi pa go ken institution ki cambe nou pi kon li pi intellectuels et pi pey nou nan etasa. ça. nou pi kon li et pi tout ne c'est ti aide nou c'est ti soman je vais faire nou cadeau Nous pi kon li apre yon catastrophe naturelle même sans moun nou pa ka manger manje nou tout kan pa bon bon bon tan ap mande ale voir pour mauvais temps nous piquons les tout journées. C'est nous-mêmes qui apprenons sous la tête, Mande, n'a n'ap qui te paye. Nous pouvons faire pas bon. Nous piquons li. Non, gede bagay mes amis. gede si constans ou circonstances repete yo. pas se c'est sacré dernièrement. Quand mon gars me dit m Haïti trop riche pour le pauvre. Je me dis qui Haïti, qui riche, qui pauvre. Je non, Haïti pas riche, Haïti pauvre. Il me m ça que pas fou, qu'on pas qu'on ne paye à charger. ressources. je oui. Même j'en somme avec un paquet de l'autre pays qui charge les ressources. Et quand nous gagne la caille, l'autre pays pas gagne non Mais ça pas fait Haïti un pays riche pour ça, non Ça pas fait Haïti un pays riche pour ça. Parce que charger l'autre pays, il y a soleil, même j'en somme avec nous. Il y a rivière, même j'en somme avec nous. Il y a du pétrole, il y a un gen... paquet de l'autre métal, il y a aluminium l'aluminium, il y a l'or, y a de l'uranium, quête, bagaye dans sous-sol yo même genre gen yo mais haïti qui gère tout ça pas fait haïti un pays riche pour ça parce que pour un pays riche faut que ou investi dans moun faut que moun qui capable exploite ça yo mais si que ou pas moun qui pour exploiter ça yo pas vin doux riche et gagne pays qui pas gagne yo mais yo formé moun qui pour capable exploite ça yo la France peut pas ici. monde qui en France beau mon ti limier qui quantité ressource naturelle la France gagne qui quantité ressource naturelle la France gagne mais qui ça le fait il mette grand dans les marchés marche piller un paquet de pays en Afrique il pille pays d'Haïti c'est sorte qui ba imbécile pas prend et côté canon en plus grave toujours c'est que nous gagnons nous ne sommes pas que de nous ne pas gens qui sont négocier pour que l'autre pays vienne exploiter dans l'intérêt de nous, a que l'autre monde, pour tout le pays soit joindre capable de jouer, pour chaque petite peuple qui sortir ensemble avec on bagaille. Nous ne pas ça Donc là, nous avons deux problèmes, Donc là, nous pas capables de venir que nous sommes riches. Si vous avez dit pas créer de Wap mou ap mouri pauvre. Ou ap mouri pauvre. Pas pas yon ap kafé. Ou tant tanon miracle, même j'en s'en batimé batime. Batime qui te malade, pepahisien li bo pu Li bo mais sa ki passe. y a la. Tade bien oui. Puy a la. Tant zantan gon zanj ki desan, ki vin virer de loi, ki purifye le pi gon moun ki pou la kol. Ou te gen bébé immédiatement couler nan de a sorti ou sorti ou guéri. Batime mes pui a pepe ayisyen Li couche li pa moun ki pou pran ki pou la gueule Li pa moun ki pou ran Marcel ki pou la gueule parce qu'elle pa ka si pote koua, li pa ka fanyen C'est juste le Jésus a passé Ibral dit Jésus petit David la Fais moi Je pral dit le foi au sauveur. Je si dit le leve mache. Et monsieur le marché. Foi Foua au sauver ou bien levez lever ou mache. Ou est monsieur lever ou Monsieur pendant tout le temps, te en kote, l'étendait. Les anges l'en nivre L'autre qui est qui est flou, qui capacité de Donc, je ne dis nous sommes capables de dire, nous papa ici. Nous avons besoin de moun qui sont capables de dire, bien, nous sommes Nous sommes Nous ga gauche, nous ga Nous sommes capables de former des gens qui exploiter on a e intérêt pays. Et si toutefois ça prend tant par rapport avec quantité de problèmes nous gagnons, on nous cherche comme si les gens qui sont capables d'exploiter les ressources. Et nous chita, nous négocier ensemble avec dans l'intérêt pays. Yo ont joué, mais pays a lui-même, il faut le joindre tous, faut chaque petit peuple bénéficier. dans sa pral là. Mais nous ne pas gain. Donc l'on moun kan pèl di m konsa an merre nou plis kon plis kon la sa plis kon ou la sa Haiti lou mal Haiti loin nou plis kon ou la bijoune jodi a n ap koure pi gade non yo n'importe 25 ans en avance que nou pou pikon li sou pikon lou ta suppose a fè pi bon raisonnement pe ou la ta suppose a pi bien marcher ou pa ta suppose gen fatra ou pa ta suppose nan touye president so ekri ou ta suppose respecte ou pikon li epi se nan etat so oui, si il supporté gang dans pays. Salte la boule defe, si <laughs> si de fait. Si gouvernement. Si vous êtes Des fois, gon y des gens qui ne comprendre pas ce que vous pouvez faire ici. Puisque je me rappelle que gon, des autres dans parlement Et puis, vous journaliste qui pose ambassade des États-Unis qui visite palman, di, Ou y ve met nan Donc, le parlement, Il dit, oui, je mettre l'ordre dans le Palme. ça, l'ambassade a des ballons, réponse diplomatique. Mais comment vous pouvez comprendre pour qu'une ambassade puisse mettre l'autre dans parlement yon pays Mais quelle histoire ça comment yon ambassade pral mettre l'ordre dans le parlement qui des bêtises faut nous pas répéter sous monde donc ambassadeur qui là dans pays ou la, li pas vin travail pour pays ou la, il vinn travail pour pays là c'est politique pays là l'a, pay la défend sur territoire donc si quelqu'un je jeun kouloa couloir pour déstabiliser ou pour crazer dans intérêt pays là l'a fait l'a fait puisque c'est pour pays là l'a travail il pas travail pour où donc, si que République Dominicaine joue une couloir en joint, un façon pour déstabiliser, pour t'imaginer le passé lit, lit pour irrigation pas jamais construit. Parce que si canal a pas construit, là maintenant intérêt. Donc, nan pays ou l'a obligé lever, aller là, aller là au travail pour des al aller faire esclave pour le pou travail dans champ après ça pour vous revendre pays d'Haïti. Donc, si je ne j'ose ou au Cap-Didi ou puis qu'on limite les connaissances en pratique. Achita la pe de blablabla. Ou oh, konn li nap raconte tout histoire sou la terre Tandis ke gade ta nou. Ou y a finanse gang. Même jan ou di y ap gang na peyi. Ya y ap gang na. mais nou même chèche tout fout. Supporte gang la kayo pou nou destabilize yotou. Bagay la simple pep a Bagay la simple mes amis Si pas comporte pa, nou. Si pas pa se tète nou en victime. Si span fè moun atre nan pitié nou. Moun nan ba yon kou ranje kwa pas se koutou. Oh oh. Moun pas son coup de poudre. Je crois passer c'est coup de poudre. Mais je à la Mes amis, je ne non, non, si pas poudre. mou doit foutre pas des de gangs. Eh bien, il y a de gangs. tout. Oui, Il a des de gangs. Il y a nous finances de gangs. de gangs. Il y a des finances yon gangs. Il y a Tête qui voulait pour que nous restons ensemble avec eux, retirer ça ou qui une mauvaise pensée C'est ça me dit nous. de mensonge de discours ça. Mes amis nous bouquons depuis 1900 jamais n'a pas répété l'élite pour nous la responsabilité nous. Si ce n'est pas comporte nous en victime et moi-même m'a toujours dit nous ça là. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des coquins, celle volée au cap rété. d'où chaque jour qui passe, il le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Élevage, qui a calculé le pourcentage l'école. Vous Combien de monde a l'école, combien l'école qui ouvre dans 10 départements pays? Le ministre a fait connaît, le 7 novembre, il y a 7% de monde qui a l'école, papa. Il y 14%, il y a 2% qui a augmenté, donc ça fait 9% on ka gade screenshot là là Eh bien rive 28 novembre faut me 35 qui allait l'école si on pren septembre octobre novembre vrai 35 qui à l'école on prend l'autre 35 encore m'prend décembre janvier février ça fait en fait 70 pas ici février OK mars avril mai bon là on est en 100 ça veut dire l'école a fini ouvrir mai ministre <laughs> Alors c'est qu'ca boula avec Haiti papa dans le pays ça parler l'éducation fini pe haïtien Ministre Monti Limien ça veut dire l'école là pour ramé non à 100% la privée armé Il a besoin d'éti on nation attaquer dans éducation facile on craser tout en donne on démonter et jusqu'à présent monsieur pourquoi je ça je style toujours été à fait en tout cas ici, moi je toujours haïti la république des coquets' seul volay ou cap bien aimé bienvenue dans haïti pays spécial moi Jean-Charles qui te message pour nous oui moi Jean-Charles dit si brésil argentine gardez nos bras calés. pour nous mêmes même l'apparaît pour En des déclarations moi La pour la vie qui a pays dans le pays. Mais pas de problème, non, moi. Bois calé. <laughs> en tout cas, j'aime toujours remedi la Haïti dictature l'appel des antilles Haïti démocratie la république d'aucun seul volay ou kap qui ki vivra verra, ki mourra, kakara. Moi vous merci parce que avez suivi avec attention, merci pour fidélité ou patience ou. Moin prale m'a kite ou nan bra, papa Bonché parce que c'est lui même celles qui capable de protéger ou ba ou la vie à la santé. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Non pas m. Foucault, n'a croiser dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous, bisous, one love.